Hello On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Vlogs de Flashing LED et cette fois-ci sur un nouveau chantier plutôt atypique sur le centre de la Martinique. Tout d'abord, il faut savoir que cette construction a une vraie histoire cachée derrière elle. Xue Afro Lodge vise à valoriser la culture afro-martiniquaise. Le propriétaire a effectué lui-même la construction de cette case en prenant bien soin de choisir chaque matériau. Il a utilisé différents bois tels que le bois tibom, le bois patate et bien d'autres encore. Il s'est rendu à Flashing LED avec une demande particulière et des idées précises. Il souhaitait une lumière chaude et apaisante. Mais il lui fallait des conseils sur l'emplacement des luminaires afin de mettre les détails de cette case en valeur. Un commercial s'y est rendu sur place pour répondre à ses attentes. Nous sommes restés sur l'esprit nature de cette case en conseillant des luminaires en bambou et en corde. Nous y avons rajouté des bandeaux LED pour en souligner quelques détails et avoir un apport lumineux plus important tout en restant dans la sobriété. hop là on passe par ici et on arrive sur la douche franchement je la trouve top hop. vous avez la douche par ici tout a été vraiment féminin je trouve ça, je trouve ça génial c'est trop beau voilà le travail qui a été fait c'est vraiment génial Après, comment se mais, de moi parce que Personne <rire> voit ça en général normalement ouais, mais, tu vois, pas <rire> Dites moi bien si vous aussi Vous, vous, vous faites ça, ce genre de choses là Deux choses différentes Parce que moi je trouve ça totalement normal Là on rentre dans la cuisine Désolé, désolé. Je gêne, je gêne. Là, on a un projecteur. Comme ça. Dans la cuisine. C'est super sympa. Là, il pleut un peu. Malheureusement, je vous dis, on n'a pas de chance. Mais voilà. L'espace cuisine de cette construction super originale vraiment pour une nuit atypique c'est assez sympa juste en face de la cuisine comme vous voyez un petit peu où je me situe il y a la douche donc voilà je sors de là de là et je suis cascadeuse c'est à dire que je suis très maladroite et on m'a dit de venir ici pour faire une photo c'est magnifique. Regardez ça. Je sais pas vous allez pas bien bien voir mais c'est tellement beau. Voilà, Sarah. Oh, c'est bien ça. Je me suis pas Sarah, tu me rejoins Non non non, pas... <rire> parce que je peux pas. Parce qu'on est vraiment en hauteur. Hein, je sais pas. Ben voilà, c'est une donne au calais. Hein. Il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. C'est la déluge, on sait pas quoi faire. Les produits luminaires utilisés sur ce concept. Alors, comme vous l'avez pu le voir, sur ce concept, on est vraiment toujours sur l'esprit nature. Donc, on a travaillé énormément sur les produits naturels de la corde. Euh, du... bien. Super. A Attends. Non, non. Ah, tu seras une star. Je, un... Je C'est déjà une star. Non, non mais là, c'est... 5, 4, 3, 2, 1. Arnaud, quel était le projet ici Quelle était la demande justement du client ici Alors ici, le projet, il est totalement attribué.